Vous avez identifié des vulnérabilités autour des organisations du travail. Je vais vous présenter quelques idées autour des congés payés. Quand j'ai payé pour que, pour que l'activité soit, euh, on va dire, équilibrée et que la période soit ressentie comme stable ou en tout cas sereine. Effectivement, il faut y réfléchir en fonction du nombre de salariés et aussi de l'activité qui est réalisée. Euh, si on prend, euh, on prend euh, le nombre de semaines euh, qu'on a à peu près tous dans l'année, c'est 5. Euh, ben voilà, si on, on est une entreprise où on est six personnes, euh, ben si on compte 6 personnes x 5 ça fait déjà 30 semaines dans l'année où il y a quelqu'un de potentiellement absent. Donc euh, tout l'enjeu, c'est de voir euh, à la fois comment on peut concilier les besoins des salariés. C'est quand même important que les salariés puissent euh, effectivement euh, à la fois choisir leur semaine euh, de, de vacances et puis à la fois comment euh, ces choix peuvent être euh, euh, faits pour que ça n'impacte pas trop une organisation du coup, collective. Euh, voilà, si tout le monde prend ses congés euh, au mois de juillet, euh, bah, il y a fort à parier que ceux qui restent au mois de juillet vont euh, avoir euh, des, une, une activité, une charge de travail beaucoup plus importante. Alors Encore une fois, ça dépend de l'activité. On sait en général que euh, les flux d'activités sont différents d'une entreprise à l'autre. Donc dans l'idéal, c'est de regarder un petit peu les flux d'activité, regarder les besoins des salariés et faire en sorte euh, que le collectif de travail restant euh, soit en capacité d'assurer la charge de travail éventuelle. Ou alors, euh, ben, après, c'est euh, euh, se dire que peut-être il y a une ou deux semaines dans l'année qui peuvent être euh, finalement euh, fermées. Il y a des entreprises qui font ça, des entreprises qui vont fermer euh, au même moment, euh, l'entreprise fermant, euh, le salarié, euh, voilà. Mais après, c'est aussi un équilibre avec euh, les besoins de chacun, les besoins individuels. Donc, euh, c'est pas toujours simple, mais ça nécessite une réflexion sur les besoins d'activité, les besoins de la période et aussi euh, euh, la main-d'œuvre en face.